la trame de mon roman en fait est j'aime bien passer d'un personnage à un autre et j'ai eu l'idée de créer un couple dont l'homme avait était en train de faire partie d'une campagne électorale parce que je venais d'en vivre une donc j'avais un peu d'expérience à partager et euh, la femme policière parce que c'est un monde que je connais bien et je voulais un peu euh, intervenir dans ce couple qui est en train de se séparer avec, en même temps, quand, comme il s'agit d'une campagne, d'une élection présidentielle, des possibilités d'interférences qui peuvent intéresser les éventuels adversaires. Donc c'est un peu dans ce bain-là que je voulais euh, tremper euh, mes personnages principaux, avec évidemment mon policier et mon juge, qui sont des personnages récurrents que j'avais déjà dans mes deux précédents polars, qui interviennent, mais qui n'interviennent pas tout de suite. Je voulais euh, les faire revenir euh, l'un au milieu du, du livre, l'autre un peu plus tard, parce que ça m'intéressait, en fait, de confronter ces milieux de la police, de la justice et de la politique. Et donc, euh, voilà, euh, au début de l'histoire, il euh, y a l'homme du couple qui est donc dans le milieu politique qui commence à recevoir des menaces euh, par texto et par SMS. Il sent qu'on les pille. Euh, la femme, elle, qui est policière, commence à, à faire des choses un peu curieuses dans son métier. Et après, bah, je ne vais pas raconter, mais ça se déroule. C'est drôle parce que c'est mon expérience dans le milieu judiciaire. Pendant longtemps, je l'ai évacué. Je ne voulais pas m'en servir dans l'écriture parce que je considérais que c'était deux mondes à, à part et que trop souvent, quand je passais pour un roman, on me parlait de justice alors que j'étais venu parler littérature, ce qui, me, au bout un moment, m'agaçait. Et puis un jour, je me suis dit quand même que finalement, euh, peut-être que je savais écrire, mais je savais aussi euh, ce qui se passait dans le milieu judiciaire et dans le milieu policier et que c'était idiot de ne pas utiliser cette expérience et cette connaissance que n'ont pas beaucoup d'autres auteurs de Polar. et Je me suis dit qu'il fallait lancer les deux. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'est né mon personnage principal de, du juge Barthes, qui est un juge d'instruction un peu que j'aurais pu être. Euh, qui, qui, avait, euh, qui sortait d'une épreuve difficile parce que sa femme était morte et qui est revenu dans, dans les trois romans. Et puis petit à petit, donc, euh, les méthodes. Ce qui est drôle, c'est qu'il s'est passé plusieurs années entre l'avant-dernier polar et le dernier. Et c'est une période pendant laquelle la criminalistique, comme on dit au sens général, c'est-à-dire les méthodes d'investigation policière, notamment avec la téléphonie, la géolocalisation, les vidéosurveillance, etc., a beaucoup changé. Et du coup, euh, d'un livre à l'autre, je me suis actualisé moi-même en disant qu'il fallait absolument faire, revenir, faire venir ces méthodes-là pour le lecteur. Et voilà, donc c'est ce souci de partager une expérience, mais en même temps de m'en détacher. Mais finalement, l'écriture, c'est un peu ça, c'est partir du réel pour inoculer quelques petites doses de fantaisie, voire d'irrationalité, mélanger un peu le tout et voir ce qu'il en sort. Au départ, j'étais plus attiré par le roman noir, que le, le pur roman policier. Mon tout premier roman euh, noir, qui était sorti d'ailleurs dans La Noire de Gallimard, non pas dans la série noire, mais La Noire, la collection intermédiaire, était ce que j'appelais un faux polar, qui était un polar un peu déjanté, euh, littéraire, euh, très assuré dans l'écriture. Et au départ, justement, je ne voulais pas euh, me lancer purement et simplement dans un polar judiciaire, et donc j'ai écrit après euh, euh, d'autres livres, des livres sur euh, l'art, des livres, euh, euh, des romans euh, que j'appelle de littérature blanche, euh, euh, et puis euh, des nouvelles sur le rugby, euh, et puis euh, petit à petit, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je me suis dit, allez, allons-y, euh, parfois euh, on a des bonnes surprises en allant là où on ne voulait pas aller. <rire> Moi j'adore la littérature anglo-saxonne, et euh, mes modèles c'est un peu les auteurs de polar. Euh, euh, anglais, euh, ce qui se passe à Londres, euh, euh, évidemment, j'adore Ian Rankin par exemple, donc c'est un de mes maîtres. C'est euh, voilà, la littérature du quotidien qui petit à petit s'en éloigne sans qu'on s'en rende compte. Et, et j'aime bien aussi l'enquête le, qui progresse très lentement, mmh. sans à coup, sans euh, violence parfois, qui est curieux pour un polar et qui petit à petit euh, emmène le lecteur à, à, à la solution. Et c'est ça qui se passe dans le polar anglo-saxon et un peu aussi euh, dans le polar scandinave euh, que j'aime bien aussi. Voilà. Mais j'aime pas les, voilà, les rebondissements, les coups de feu, les tractards, les, les, les, les rendez-vous euh, avec les, les flingues. Je préfère euh, voilà, quand ça avance doucement. <rire> la violence douce en fait. <rire> Alors écrivain, bon c'est ce qu'on essaie tous d'être, ouais. mais euh, pour l'instant je me contenterai d'être romancier, <rire> ce qui est déjà pas mal. Et euh, comment on passe de... Moi je pense que les deux sont complémentaires en fait. Euh, dans, dans mon livre « Sept ans de solitude euh, » dans lequel je racontais mon parcours de juge, euh, je, ra... je, je me posais la question de savoir quel était justement le point commun entre euh, le juge et euh, l'écrivain, pour parler de façon générique. Et le point commun, c'était à la fin de mon bouquin « Satan tante de solitude », c'est évidemment la solitude. C'est-à-dire que le juge d'instruction que j'ai été, et plus généralement le juriste au pénal, souvent il doit rechercher, enquêter, lire et relire, et le plus souvent tout seul. Et parfois, il a en plus le parquet, les policiers, les politiques qui lui mettent des bâtons dans les roues, il est tout seul à les affronter. Et de la même façon, le, le romancier, il est tout seul face à sa feuille, ou à son écran maintenant, et il essaye tout seul de, de faire avancer, avancer l'enquête. La différence, c'est que le juge, lui, cherche à déconstruire l'histoire. Il a une histoire au début, puis il essaye d'en de, de, faire l'autopsie, si je puis dire, pour essayer de savoir ce qui s'est passé, alors qu'évidemment, le romancier lui cherche à la construire, et c'est ça qui les oppose dans cette même solitude. Témoin d'une époque, euh, je pense que tout romancier a envie de l'être, que ce soit de façon... Euh, euh, visible ou invisible, euh, Le nouveau roman c'était finalement aussi euh, Témoignage d'une époque peut-être Où on se cherchait euh, Donc c'est vrai que J'ai plusieurs fois dit dans des salons du livre Que euh, mon espérance C'est que dans 50 ans ou 100 ans Si euh, euh, encore des humains À ce moment-là Des gens qui se baladent sur les quais Et prennent euh, par hasard mon livre Et se mettent à le, livre, à le lire Ils pourraient se dire « Tiens, ça se passait comme ça dans les années 2000, à Paris ou euh, en région parisienne. » Et ça, c'est un peu euh, le, le but de, de tout le monde. Mais par ailleurs, je me méfie des, des romanciers euh, qui veulent démontrer quelque chose, euh, qui veulent, euh, même qui se laissent un peu guider par euh, l'idéologie. Et, et, et les romans à thèse, c'est n'est pas trop mon truc, en fait. Moi, quand j'écris un livre, j'essaie avant tout d'arriver à la fin. Et c'est ça qui me motive, c'est d'avoir des personnages qui se tiennent, auxquels moi-même je m'attache, qui éventuellement m'intéresse. Moi, le, mon premier juge de ce que j'écris, c'est moi, euh, puisque très souvent quand j'écris, je relis euh, ce que j'ai écrit la veille. Et quand euh, je réussis l'exploit de m'intéresser, voire de me faire rire, voire de me, dire, euh, de me faire dire ben, « c'est pas mal ce que tu as écrit », là je sais que ça, ça peut tenir. Et qu'à l'inverse, quand euh, ce que j'ai écrit la veille, pour une raison ou une autre, ne me plaît pas, je sais que ça va pas, et donc j'efface et je recommence. Et donc voilà, l'objectif du romancier que je suis, c'est d'arriver à finir un livre, ce qui n'est pas évident, avec des personnages qui vraiment existent. Et, et euh, je donne assez souvent l'exemple de mon premier roman, roman noir, qui s'appelait Bouillotte, dans lequel à environ la page 30 du livre, il y a le personnage principal, le narrateur, qui rencontre une, une ancienne copine de classe, qui lui demande ce qu'elle est, qu est devenu et lui, il lui demande ce qu'elle est devenue, et elle lui dit qu'elle a eu deux petits-enfants, mais que le père des enfants est mort une semaine après, enfin bref. Et puis, dans mon esprit d'auteur, je ne pensais pas du tout la revoir, cette femme-là. Et il se trouve que 100 pages plus tard, donc euh, entre 6 mois et un an plus tard, je la fais revenir, et là, elle parle du suicide avec le narrateur, dans des termes qui font qu'il me dit en fait, elle est croyante, donc il faut que je vois si les prénoms que j'ai donnés aux deux enfants un an avant collent. Et là, j'ai eu la surprise de voir que les deux enfants s'appelaient Jean et Marie, ce qui m'a à la fois crédibilisé le personnage et montré que j'avais finalement réussi à construire ce que je voulais construire.